Bon, allez, on va commencer, euh, donc euh, bon, vais... les Yukuna, c'est bon, euh, tout le monde voit à peu près où ils habitent, la Colombie, ah, je le, le sud de la Colombie, là c'est Brésil, donc voilà, ils sont sur les rives du Caqueta. moi je vais surtout à la Pedrera, j'étais aussi un petit peu au Méridi, mais bon c'est un petit peu dangereux de ce côté-là, parce qu'il y a des guerriers qui se promènent, donc je vais surtout à la Pedrera, là il y a une base militaire, c'était à la frontière de Brésil, parce... oui, oui, oui, bon. voilà, donc, alors, moi, je parle de vidéo comme instrument complémentaire d'enquête ethnographique. Alors, c'est un, un, un instrument qui est devenu de plus en plus accessible, c'est-à-dire que maintenant, ça fait, à la taille d'un téléphone portable, euh, ça peut être étanche, c'est résistant. Comment c Ah, Je peux filmer avec ça, oui, oui, je peux même mettre en route. Voilà, voilà. Euh... T'as combien d'autonomie avec ça Et donc, Avec ça, oui. Alors, le seul petit problème de cet appareil, c'est que t'as une heure d'autonomie, donc faut des faut des batteries quoi. Mais bon, c'est déjà pas mal une heure d'autonomie. Et en images, de bonne qualité. Pas de... Ah oui, c'est du haute définition. Ah. Hein. Et puis oui, c'est pas cher hein. pour 200 euros l'appareil plus la carte hein, de, de, de 32 Go. Ouais, oui, oui, C'est facile. T'as les zooms et tout. As... Ah oui, t'as tout ce que tu veux. T'as ah, zoom, etc. Bon, et là, faire acheter, là, Comment C'est exactement ça, je 50, suis en train de venir, hein, Oui, Et alors, donc moi j'amène toujours deux caméras. J'ai cette petite-là. Comment Ça coûte combien ça Ça coûte pour 200 euros, t'as l'appareil plus une carte mémoire de 32 go Tu nous laisseras Oui, je vous enverrai la. Il faut que je me fasse acheter ça. C'est mais C'est sûr. c'est tout. Et ça prend aussi des photos très bonnes euh, haute définition. C'est surtout que ça passe pour un téléphone portable. Donc, oui. Quand dans oui, d'enquête. Euh, c'est euh, parfait. Quand tu sors une caméra comme ça, les gens ouais, peuvent la filer tout dans ce geste-là, il devient que. C'est très correct. Sophie. Donc du coup, tout ce qui est délire sur euh, la vidéo qui vient de l'enquête, etc. Euh, ouais, bien sûr. Bah sûr c'est pour ça que c'est très, très efficace. Parce qu'ils se rendent peut-être compte, mais enfin quand même. Alors moi j'ai oui enfin bon mais disons même s'ils se rendent compte c'est moins désagréable euh, oui. Oui. Moins, oui. en fait, oui. alors moi j'ai disons j'ai deux appareils j'ai donc je suis là et toujours une caméra normale euh, l'intérêt des Sony c'est qu'elles ont l'infrarouge donc pour filmer de nuit euh, dans les conditions un peu extrêmes euh, voilà, Bon, un micro avec un bon micro quand même extérieur, ça peut servir, surtout si on s'intéresse euh, à la parole. Bon, voilà. Euh, alors, alors les, av les avantages, disons, c'est la possibilité de garder en mémoire un maximum d'informations visuelles et sonores pouvant être étudiées selon différentes perspectives disciplinaires, donc aussi bien linguistiques et technologiques, le... <rire> Il y a aussi la possibilité de partager ces documents avec différents types de publics, alors aussi bien, euh, aussi bien euh, les, les chercheurs que les, les, les, les indigènes avec chez qui on va, euh, alors puis ça, ils adorent, hein, euh, pas de problème, euh, enfin, euh, oui, en général, sauf dans certaines situations, dont je parlais tout à l'heure. Euh, ce partage aussi permet de mieux valoriser, euh, disons, euh, Certaines activités ou des paroles, etc., euh, euh, par exemple, euh, les griots, euh, j'imagine que ça, ça, ça, dans certains, dans ça, ça fait partie euh, des choses intéressantes à filmer. Euh, moi, je parle par exemple des mythes, les incantations, etc., le fait qu'on les filme ou qu'on les enregistre, etc., que des blancs qui, qui, qui viennent de très loin les enregistrent, etc., euh, ça remet, euh, disons, euh, de la valeur dans toutes ces... Ces, ces paroles langagières qui sont en train de se perdre. Donc, surtout si on les transcrit, enfin on fait des ateliers pour transcrire, etc. Bon. Euh, est que alors, est-ce oui, oui, oui. est qu'il y a dans ces paroles des choses qui sont considérées comme secrètes Dans quel cas, tu ne pourrais pas filmer Oui, bien sûr. Alors, alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas Alors, euh, pour les, les mythes, alors les mythes, c'est un petit peu problématique, mais ça, j'en ai parlé dans mes... Premier article enfin, que j'ai fait circuler, euh, disons y a les, les mythes ils ont plusieurs versions donc euh, ça peut être, il y a une version qui peut être contestée, c'est pour ça que les gens des fois ils ont du mal à, à vouloir laisser enregistrer un mythe parce qu'ils savent qu'ensuite ils vont être critiqués, etc. Pour les, les incantations qui sont beaucoup plus secrètes, euh, là j'ai pas le droit d'enregistrer, j'ai le droit uniquement de euh, de, de, de, de, de transcrire avec, avec le, le chaman qui me dicte ses paroles. Bon. Par contre, ils m'ont quand même laissé filmer des petits bouts de, de, de, de, de rituel, c'est-à-dire d'incantation, etc. Euh, ça, ils m'ont laissé filmer un peu. Donc, il y a quand même des possibilités, même si je ne peux pas travailler intensivement, euh, transcrire tout ça. Et puis, il euh, y a un soigneur qui m'a laissé, euh, pendant un moment, euh, enregistrer mot magnétophone, euh, une très longue incantation euh, du, du sel, sur le du sel le végétal, etc. pour un baptême. Et euh, donc il a été on, on lui a dit ensuite que ce qu'ils faisait c'était très dangereux, etc. Euh, parce que ça risquait de contenter les des esprits. Donc c'est des situations délicates. Euh, donc évidemment, euh, il faut, ça dépend des situations. Donc ça je vais en parler après. Euh, alors. Donc ça permet ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet aussi d'accumuler de nouvelles informations, c'est à dire que le fait de présenter de la vidéo aux gens, aux, à ceux qui connaissent, aux experts, ils vont nous dire Tiens là, il se passe ceci, il se passe cela, etc. Donc on a de nouvelles informations qu'on ne pourrait pas avoir facilement euh, accès, parce que pour décrire des choses qu'on ne sait pas décrire, euh, c'est difficile, alors qu'avec les vidéos, euh, tout de suite on peut présenter des choses et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et euh, autre chose, c'est qu'évidemment, comme je vais faire tout à l'heure, ensuite on peut présenter à des chercheurs, on peut même présenter à tout public, euh, aux amis qui ne connaissent rien, etc. Et euh, tout de suite, ils, vont inter... ils ça, ça, leur, euh, ça, ça interpelle beaucoup plus que des textes que personne va lire. Euh, alors ce que je dis aussi, c'est que la vidéo, c'est un moyen de garder et de faire connaître euh, une multitude d'informations qui sans elle, seraient fugaces et uniquement vues par l'ethnologue. Elle permet aussi de construire de nouveaux dialogues. Elle est donc un instrument très utile pouvant participer à la construction des espaces publics contemporains. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que la vidéo, c'est le fait de pouvoir montrer à d'autres gens un peu partout sur la planète et aussi de les garder dans le temps. Historiquement, on peut les réutiliser à d'autres périodes, etc. Donc, ça, ça fait, ça fait éclater, disons, éclater les dimensions d'espace public dans le temps, dans l'espace. Oui mais interjecter quelque chose euh, les CD aussi oui, oui, oui. Les, oui, les, oui. les les les quand, quand tu as un cédé euh, que tu peux diffuser si tu veux tu, tu es là enfin, c'est un moyen technique d'élargir aussi euh, et euh, vous pour ceux qui ne les ont pas j'avais déjà fait une et l'avènement et, et l'avènement enfin bon c'est à dire qu'il n'y a pas que seulement l'image qui est susceptible de pouvoir élargir cet espace public, virtuel, Alors, maintenant, filmer des espaces publics et des espaces euh, privés. Bon. Alors, disons, les espaces privés, euh, qui sont souvent secrets ou confidentiels, surtout chez les Yukuna, puisque, disons, comme je dis dans mon premier article, euh, traditionnellement, ils étaient tous secrets. Euh, donc ça c'est difficile à filmer, mais euh, une chose qu'on peut faire, c'est que en général, les espaces euh, secrets ils sont des espaces en petits comités, donc il y a peu de personnes, euh, donc c'est plus facile, une fois qu'on connaît euh, ces quelques personnes-là, de pouvoir les filmer. Euh, après, euh, bon, euh, évidemment, euh, s'ils ne veulent absolument pas qu'on les, qu les, qu les diffuse à tout le monde, etc., localement, euh, bien sûr, on, on s'engage à ce niveau-là. Bon. Alors, moi, je donne une démarche un petit peu pour faciliter l'accord pour ces espaces privés. Donc, il faut déjà tenir compte des règles contextuelles déjà connues afin d'anticiper s'il est acceptable ou non de filmer. C'est-à-dire que moi, dans ma méthodologie, je m'intéresse toujours à dégager les règles de chaque contexte, de chaque situation. Et une fois qu'on connaît ces situations, euh, on peut savoir un petit peu si ça va être possible de filmer, en gros, si, euh, si, euh, si ça peut être, euh, s'il y a une mise en public qui est possible. Bon. On peut se servir, ça Oui, oui, Et oui. c'est les oui, mêmes oui. parce qu'ils ont le même titre tous, ils n'ont pas la même couleur, mais... C'est exactement les mêmes, mais... bon, mêmes. mêmes. j'avais déjà fait une distribution, c'est-à-dire euh, en fin, il y a trois ans, ouais. donc ouais. c'est exactement ouais. les mêmes qu'il y a trois ans, ils ont pas bougé. Ouais. Euh, des... Alors... Donc déjà, tenir compte des règles, si on connaît les règles, c'est génial parce qu'on peut anticiper ce qui va se passer. On peut déjà savoir qu'il y, qu y a par exemple un visiteur qui arrive, il va parler, etc. On sait déjà tout ça, c'est toujours, toujours pareil. Et euh, quand tu dis quand que tu fais, donc, euh, quand tu ne les montreras pas localement, mais même en les montrant à l'extérieur, ça peut leur revenir. Oui oui oui, oui, oui, oui, oui, oui. Alors ils disent, euh, oui, oui, ça peut leur revenir. Enfin, moi, dans mon cas, il n'y a que moi qui vais là-bas, donc ça ne leur reviendra jamais. Mais, euh, mais même bien, si ça bien. leur revient, ça leur revient 20 ans après, Je 30 ans. Je ne sais pas, j'imagine c'est des étudiants qui euh, sortent à l'extérieur, je ne sais pas. Oui, oui, enfin, non, mais ça, pour ta situation à toi, ça pose problème, d'accord, oui. ok. Euh, pour d'autres petites situations, <rire> ça ne pose pas de problème. Euh, le problème, c'est quand même de diffuser euh, publiquement quelque chose qui n'est pas exceptionnel. Oui oui oui, oui, oui, oui, bien sûr, pour les autorisations, etc., mais pas seulement pour les personnes que tu filmes oui. tu risques d'avoir, de les mettre peut-être pas tout de suite mais dans quelques années dans, dans une situation délicate oui. donc oui, je pense oui, qu'il oui, les que tu sois ça. très prudent oui, euh, avec bien, ça. Sûr, bien sûr, alors, il faut connaître les règles tout ça c'est compliqué il faut connaître les règles et il faut euh, aussi euh, disons, euh, savoir ce qui est confidentiel ce qui est pas confidentiel il y a des choses qui sont absolument pas confidentielles il y avait les, jeux, les jeux des enfants, tout le monde s'en fiche et, alors ce que je dis c'est que euh, C'est qu'il faut filmer progressivement, du, du moins confi confidentiel au plus confidentiel. Parce que les gens, évidemment, ça leur fait peur. Si on sort une caméra, on arrive, on sort la caméra, etc. Euh, on va les effrayer, hein, on, on, on, on devient un épouvantail. Mais si euh, on les habitue progressivement, c'est-à-dire quand on a l'habitude de, de, de, de, de, de jouer avec la caméra, etc., pour filmer des choses sans importance, bon, euh, ça, ça pose moins de problèmes. Disons, il y a. Y a il y a une habitude à prendre avec les gens, etc. Je bon. me permets de dire... il y a des, ouais. des problèmes d'éthique, oui. Bah, des... oui, il y a des problèmes d'éthique. Voilà. si tu vois, des choses que je Qu'on ne peut jamais dire. dire. Oui. Parce oui. que oui. je les ai racontées pour moi, pour ma connaissance, ma compréhension, mais euh, je ne les dire jamais. Ah, bien sûr. Absolument. Moi, je ne peux absolument pas tout filmer. Là, je dis simplement oui, bien pour bien. le public, c'est-à-dire que je veux venir à l'espace public. Et il ne s'agit pas donc... de filmer. Bah, tu parles d'espace confidentiel que tu... Bon, tu parles, que tu vas apprivoiser, entre guillemets, les oui. personnes que tu vas filmer. Mais après, c'est l'usage que tu en fais. Moi, je ne sais pas, je me demande si... Enfin, il y a quelque chose qui me gêne. quand Oui, il y, y, y a un accord à avoir. Euh, C'est-à-dire, il y a... Non seulement ça, mais l'usage que tu vas en faire... Bon, tu nous montres ce film. Hein. Tu, tu filmes un rituel très, très secret, par exemple. Hein. Tu nous montres à nous. Bon, on est en petit comité, OK Mais qui te dit qu'on ne va pas nous prendre des notes et puis après, dans un futur... Euh, une, Assez, plus ou moins proche, utiliser les données qui sont considérées secrètes par tes informateurs et que nous on les divulgue par ton intermédiaire. Moi c'est ça qui me gêne un petit peu. Euh, non, mais pas dit Comme Isabelle disait, pas... bon moi je suis dans le même euh... cas, j'ai travaillé avec une sorcière, il y a des choses que je ne peux pas publier. Et même maintenant, lorsque j'ai publié certaines choses en 98, eh j'ai donné des initiales. Il y a même maintenant où les choses s'ouvrent avec Internet. À l'époque, Internet est et je me dis, pourvu que pour ses descendants, parce qu'elle elle est morte. Mais pour ses descendants, pourvu que rien que le fait d'avoir mis un inis, une initiale d'une personne, est-ce que je ne vais pas mettre ses descendants dans une position délicate Bon, je crois qu'il faut vraiment être très très prudent et effectivement rester très strict au niveau des problèmes d'éthique. Oui, oui, oui, oui, pour les gens que, par respect pour les gens, a des qu'on très bien vivre, euh, parce que on doit mettre les initiales, c'est dans un domaine de recherche, dans un domaine de la vie sociale qui n'est euh, pas le plus important dans toutes les sociétés, je veux dire, c'est pas la chose la plus répandue. Mais, mais, Donc tu, du coup, si tu mets une chose de côté, je veux dire, tu peux parler, je ne sais pas, de, de, de la fontaine du village. Bien sûr. Tu veux Alors, ce que dire que la fontaine du village, tu peux mettre les initiales, au contraire, tu as non, non, mais place. là, il ne s'agit pas de la fontaine du village, ouais. il s'agit de, tu parlais de rituels, Hein, euh, c'est à ça que je voudrais faire, oui, hein, là, ne peux pas utiliser Exactement. ces choses-là. Euh... Je, je suis obligé d'aller très vite, hein, évidemment, je ne pas. Non, mais mais euh, disons, bon, euh, évidemment, enfin, bon, que il y a avant ça. de filmer les possible. gens, euh, on bien. en discute toujours, c'est-à-dire on ne peut pas filmer n'importe quoi, etc. Et y a, y a, il y a des longues discussions avec les gens, de savoir ce qui est possible de filmer, ce qui n'est pas possible de filmer, ce qui n'est pas possible de filmer, euh, hors de question de filmer, et, euh, et on... Et on ne peut pas passer cette limite, parce que si on passe cette limite, ensuite les gens ne vont plus avoir confiance, etc. Donc, il faut, bien sûr, il faut y aller progressivement, et ce n'est même pas nous-mêmes, seuls, qu'on peut prendre des décisions. Ça se passe en accord avec les gens, une fois qu'ils ont longtemps réfléchi sur la question. Oui, oui, oui, on ne peut pas la photo, peut pas lire. Oui, voilà. Donc tout ça, évidemment, ça demande une longue réflexion avec les gens, etc. On ne peut pas filmer n'importe quoi, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut filmer, heureusement. Sinon, il euh, n'y aura pas besoin de la caméra sur le terrain. Bon. Alors, donc, euh, dans la démarche, dans la démarche, donc, les, habitu les habituer à la caméra en le filmant abondamment, c'est-à-dire les enfants, etc., pour les choses domestiques que, que, qui sont, que... Alors, évidemment, il y a des rabots, etc., il y a plein de choses qu'on ne peut pas montrer à tout le monde. Et donc, ces choses, moi je prends soin, disons, ce qui est filmé dans une famille, etc., parce qu'ils vont raconter des ragots sur les autres familles, etc. Donc, ça, je ne peux pas montrer aux autres familles. Ça, je ne montre pas aux autres familles. Par contre, à la famille qui participait. Ça, ça ne pose pas de problème en euh, général. Bon. Euh, alors, oui, autre chose aussi dans la démarche, c'est enseigner l'usage de la caméra aux gens, aux enfants, aux adultes, etc. Euh, alors une fois qu'ils qu sont un peu appropriés l'objet, euh, ensuite ils vont nous défendre euh, dans les discussions pour savoir si on peut utiliser ou non la caméra, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont, ils vont aussi nous euh, filmer l'ethnologue. Euh, on a aussi besoin de, de, de se voir soi-même sur le terrain dans ces interactions, interlocutions, etc. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Bon. Euh, le, alors évidemment, ensuite, quand on retourne sur le terrain, euh, là, j'amène... Euh, ce, ce, cet ordinateur portable donc je leur montre les, les vidéos etc. Et alors, évidemment je leur montre que les vidéos dans lesquelles ils ont participé ou alors les vidéos publiques d'espace public euh, où il n'y a pas vraiment de ragot il n'y a pas de choses très secrètes c'est justement public donc ça je peux montrer donc, par exemple les cérémonies dansantes où tout le monde était convié à participer y a, y a, euh, ça ça peut être montré aux gens il n'y a pas de problème ça n'a pas de posé de problème euh, donc ça, ils adorent, ça, ça, ça c'est aussi un beau cadeau, c'est comme les photos, c'est comme les, euh, les enregistrements euh, de, de, des anciens, etc. On donne ça à la, à la famille même, euh, ça c'est un très beau cadeau. Bon. Oui. Tu donnes les DVD, Oui, ça. je donne les DVD et, je, et je leur apporte, le, le, le, disons, à chaque fois que je vais là-bas, j'amène un ordinateur portable pour montrer les vidéos, etc. Mais eux, une fois que tu es parti, ils peuvent plus les regarder, les peuvent les peuvent les plus les regarder. Les par contre alors les photos ah, si oui. ça je laisse, je laisse les DVD aussi. Ah, mais, mais, peut si pas les lire. Alors si ils ont toujours euh, un ami quand évidemment ils peuvent pas les lire tous les jours mais à l'occasion euh, ils, hein, ils ont un ami qui a un ordinateur bon oh, maintenant il y, a, il y a des Indiens qui ont des lectures de, de DVD hein, ça, ça ça devient pas très cher maintenant euh, donc ils peuvent les regarder euh, de temps en temps. De toute façon, les DVD, ça se regarde pas tous les jours, tout les jours. Oui, oui, oui, hein, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon. Euh, donc voilà, alors maintenant, les espaces publics. Alors, à l'opposé des espaces privés, euh, logiquement, les espaces publics, c'est plus facile à filmer, parce que c'est ouvert. Mais, euh, il arrive aussi que ça ce soit ces espaces, par exemple, euh, euh, on va parler de... Des réunions, euh, des assemblées indigènes, etc. Mais, euh, mais c'est aussi le cas des, des balles, tra balles, tra balles traditionnels, cérémonies dansantes, etc. Euh, quand j'ai été euh, filmé euh, une cérémonie dansante, euh, les, euh, les, les, les autorités indigènes m'ont interpellé, ils m'ont dit Qu'est-ce que tu fais Tu filmes, etc. Euh, euh, bon, euh, nous, on n'est pas d'accord, etc. Bon. Euh, alors, c'était marrant parce qu'il y avait des y avait, y avait chefs qui étaient invités, qui, étaient, euh, enfin, qui venaient danser, etc. Et euh, à partir du moment où on leur donnait une rétribution, là, tout d'un coup, ils venaient d'accord. Du moment où ça devient sonnant et, et, et trébuchant, euh, qu'on participe aux dépenses de la fête, etc. Là, j'ai eu tous les accords, toute ma famille, donc là, j'ai pu filmer. Là, on voit un, un, un, un prêtre... Euh, qui est en train de filmer euh, alors qu'il y, y a 30 ans ils interdisaient les cérémonies dansantes euh, là, on, en 99 ils euh, filment. Bon. alors, euh, oui, donc on peut quand même avoir des les autorisations des fois c'est très long et compliqué donc, euh, bon, moi ce que je préconise mais ça, peut-être ça ça fera, ça fera euh, sursauter euh, les gens euh, des fois on peut aussi filmer au culot c'est-à-dire sans demande d'accord etc si c'est trop compliqué euh, mais ça c'est un choix personnel parce qu'après on peut s'attendre au mécontentement de certaines personnes c'est-à-dire filmer au culot par exemple sur les par exemple pour un euh, on appelle ça euh, pour un carnaval bref. si on veut les autorisations pour filmer les gens c'est impossible parce qu'il y a trop il y a trop de monde il y a beaucoup trop de monde euh, donc euh, si on voulait les, les autorisations, on n'y arrivera jamais. Cool. Donc, si tu te avec ça, c'est plutôt discret. Le, le seul risque que tu peux avoir, c'est qu'on te le fauche. C'est qu'on te le pique. Mais bon, après tout, on n'en as que pour 200 euros. Ce n'est pas la fin du monde. Alors, moi, j'ai une question. Et puis, moi, ce que je fais toujours, c'est que je l'accroche comme ça. Euh, donc, comme ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. Est-ce que tu ne bouges pas trop Alors, oui. Alors, avec ça, il ne faut, il faut pas trop bouger. Donc, il faut être comme ça. Même des fois, ce que je fais, c'est que je, je le mets carrément autour du cou, et je suis comme ça. Ouais, voilà. euh, et bon, les gens, ils le voient un petit peu, mais bon. Mais pour la qualité, qualité de ton film, parce que moi, j'ai filmé des cérémonies funéraires dernièrement, et ouais. comme j'étais bousculé par les gens, bah, j'ai un film qui n'est pas de très bonne qualité ah, oui. parce que ça bouge Oui, Oui, bien sûr, ça peut bouger, etc. Donc quand on peut. Alors évidemment, on ne va pas avoir sur la globalité du film l'ensemble. Euh, du film qui va être exploitable, hein, bien sûr, mais il euh, y a quand même des déjà, bonnes... Si on filme longtemps, hein, si on filme 3 heures, sur 3 heures, tu as largement de ne pas faire un bon film quand même. Hein, même si tu n'as que euh, 20 minutes à la fin, c'est déjà largement suffisant. Moi je dis il faut filmer abondamment, parce qu'il ne faut pas attendre que, tiens, il y a une conversation intéressante, on va, on va chercher le, le, le caméscope, le temps qu'on a été chercher, on perd surtout, il n'y a, a, a plus de conversation intéressante. Donc la conversation intéressante, il faut déjà qu'on ait démarré avant le camé le, le, le, le, le, le, SD, la caméra vidéo. Et puis, de toute façon, on, on, si on connaît les règles sociales, hein, on sait très bien que les gens vont parler, etc. Et puis, au bout d'une heure de film, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des, des choses intéressantes qui font se dire. Après tout ça, ça se sélectionne à la fin au montage. Et la capacité de parce que vous de la batterie tout à l'heure, capacité Alors de la capacité oui, de la capacité... alors ce, ce que je dis, c'est qu'avec ces caméras-là, on a une heure de batterie. Donc il faut avoir trois batteries pour pouvoir changer régulièrement stockage. de batterie. Comment Pour le stockage. Oui, pour le stockage. Alors oui, alors ces caméras, ça prend en HD. Mais ce qu'il faut savoir, donc ça, euh, le disons euh, avant le HD, ça prenait, ça consommait énormément de gigas. Hein. Mais maintenant. Euh, maintenant, les caméras et compressent directement en filmant, donc ça veut dire que une heure, une heure de film ça prend à peu près, euh, disons, euh, 5 gigas. En gros, ça tient sur un DVD 4, 5, 4, entre 4 et 5 gigas. Et ta carte Là, en mémoire, haute définition, la carte mémoire, elle est de combien alors la carte mémoire elle fait 32 gigas, euh, donc on peut quand même filmer euh, une vingtaine d'heures avec ça. Le son est bon et le son est bon, oui. oui. Et tu doubles la facture tu avec les deux caméras, est que tu en aussi Alors oui, non, moi j'ai deux caméras, ça dépend des situations dans lesquelles je filme. Euh, si je filme dans des situations peu confortables, hein, dans la rue, etc., euh, je prends ça. Si je suis euh, chez les gens, euh, euh, je peux euh, le mettre sur un pied, etc., euh, là je prends plutôt ça. C'est-à-dire s'il n'y a personne qui va piquer la caméra, etc., je prends plutôt ça. Et, et plutôt que d'avec le son chose enfin, Et alors le son... Aussi, ou... Alors avec on ça, on peut un peu faire le faire problème. Problème, seul petit problème, c'est qu'on ne peut pas mettre de micro extérieur, mais le son est relativement correct. Bien sûr, on ne va pas filmer à 10 mètres, enfin, on ne va pas enregistrer le son à 10 mètres, mais euh, le son est relativement correct. Que, en tout cas, pour être exploitable, pour pouvoir euh, transcrire... Que, quand quand je filme avec une caméra, si je filme chez quelqu'un, en situation quête, ouais. milieu, etc. je mets euh, le zoom, enfin, je mets et puis, la caméra fait des trucs. Oui, oui, alors là, apparemment, sur celle-là, tu as un micro extérieur. Oui, mais j'ai affiché audio, -wave. oui. C'est-à-dire que je tourne avec la caméra et le son. Oui. C'est-à-dire que j'ai. Euh, je peux un rayon... magnétophone à côté. Voilà. Oui, oui, mais moi aussi, j'ai fait ça aussi oui. dans certaines situations. Euh, je préfère aussi, mais euh, bon, ça dépend de, de, de la situation, l'espace, oui. comment oui. il est, où vient le son, etc. Tout ça. Je... À voir selon les conditions. Euh... Et là, c'est tout de suite, ça devient un petit peu compliqué. Il bon, faut, faut, faut, faut avoir le temps de s'y mettre quoi, pour ces choses. Bon, voilà. Alors euh, oui, donc, euh... alors à adoptée pour obtenir les accords nécessaires dans les espaces publics euh, si on n'a pas, euh, si les autorités ne sont pas d'accord. Bon. alors on peut chercher en quoi. Euh, la vidéo pourrait intéresser ces autorités qui dirigent l'espace public en question. Euh, par exemple, ça peut euh, mieux, mieux faire connaître euh, les activités, ça peut aussi les intéresser. Euh, euh, par exemple, euh, euh, moi je vois euh, l'une, disons, je parlais de la cérémonie dansante euh, tout à l'heure que j'avais fi, filmée en, en 2002, Alors, au début j'ai eu du mal pour filmer, hein, parce que, euh, il disait, ah, tu filmes, etc., on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. N'empêche que, euh, cinq ans plus tard, il euh, n'y a pas, les, les, disons, euh, le chef qui organisait la cérémonie, euh, à chaque fois qu'il me voit, euh, à chaque fois que je vais là-bas sur le terrain, il me demande des DVD de, de sa propre cérémonie, etc. Parce qu'il euh, qu est bien content de les avoir, ces DVD. Ça montre, euh, disons, que lui il a organisé une fête, il y avait donc, tout ça, ça le me met bien en valeur. Bon. Euh, et puis, il n'y en a pas d'autres, hein. il n'y a pas d'autres gens qui ont fait des DVD sur ces cérémonies euh, chez lui en tout cas. Alors, il y a aussi, euh, oui, alors, garder une trace de, des performances euh, des gens, etc. Tout ça, ça peut les intéresser. Alors, aussi, euh, avoir des rapports de confiance ou de coopération avec ces autorités. Par exemple, moi, quand je filme en réunion euh, euh, indigène. Euh, si je ne connaissais pas très bien la communauté, euh, etc., euh, je ne pourrais pas filmer ça. Mais bon, ça fait, ça fait longtemps qu'ils me connaissent, etc., qu'ils savent bien que je filme, etc. Euh, donc, euh, je n'ai même plus besoin de demander, j'amène la caméra, et puis je filme, et puis c'est une petite personne ne me dit rien. Donc, euh, même des fois, les gens, ils m'aident à filmer, etc. Alors, euh, Bon, on peut aussi participer aux frais d'organisation, euh, comme je disais tout à l'heure. Alors là, c'est toujours bien vu. Et euh, si on participe aux frais, ensuite, euh, on, on filme ce qu'on veut. Ça arrive aussi, ça. Euh, S'engager à ne pas diffuser la vidéo au-delà de ce qui est accepté par ces autorités, etc. C'est euh, ce que je disais tout à l'heure. Euh, et puis montrer les vidéos à ces autorités et distribuer les DVD. Alors distribuer les DVD, tout ça, ça, fait, ça, ça peut les intéresser aussi. Bon. alors maintenant l'intérêt de la vidéo en espace public. Alors ça permet d'enregistrer euh, des actes verbaux et non verbaux que, euh, euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants et qu'on ne peut pas transcrire euh, vraiment toujours sur le vif. Euh, par exemple, on serait bien, on, on serait heureux d'avoir... Si tu si avais si pu nous montrer les, justement ces griots dans des scènes, etc., où on voit les gens. Ça a pu avoir les transcriptions, au moins les sous-titres de ça, ça aurait été un matériel fantastique. Bon. Euh, de mieux rendre, ça permet aussi de mieux rendre compte du décor, donc de l'espace public dans lequel se déroulent ces actes. C'est-à-dire, euh, ce, ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement le, disons, euh, les, les phrases qui sont dites, ou les énoncés, c'est tout, toute la gestualité des participants, les positions de chaque personne, etc. et euh, oui, mais on ne l'a pas en dynamique, hein, on n'a oui, pas, oui. on n'a pas, euh, alors évidemment, la Et photo, c'est ça. Sa... La, la photo, là aussi, parce que quand tu fais de la, de la photo toutes les, toutes les minutes, tu as la dynamique aussi après. Quoi. Oui, alors la photo, bien sûr, si je parle de la vidéo, je dis que la photo, c'est absolument indispensable aussi, hein. euh, simplement, le, la vidéo, ça permet encore d'autres choses. Euh, donc euh, oui, puis aussi savoir euh, le déroulement, disons, dans, dans quel ordre ça se passe, etc., à quel moment, parce que les, maintenant les appareils sont fait, ils peuvent aussi oh, minuter euh, tout ce qu'on filme. On a l'heure la, la, précise à laquelle tout est, tout est fait. Et la photo Oui, alors la photo aussi. La photo aussi. Et, euh, des fois la photo, on n'a pas pris un moment particulier, on n'était pas en train de prendre la photo au moment où on voulait. Avec la vidéo, c'est pas grave, même si on l'a pas pris en photo, on a toujours l'image. On peut même détacher une image qu'on avait besoin, etc. Qu on a un geste particulier, etc. On l'a avec la vidéo. Euh... Bon, oui. de réaliser, alors ah, ça non, permet non. aussi. J'allais dire, on met au moins tous ce Oui, non, mais on l'a aussi avec la photo, parce que oui. la clique, avec de la photo, je peux te dire. On oui, sait les gestes dont on a besoin, enfin, je veux dire, on prend Oui, tout, oui. Tout, oui. On a des Très... Euh, alors, ça permet de réaliser des documents exploitables pour construire ou illustrer un corpus sur cet espace public. Alors là, c'est comme je vais faire tout à l'heure, si j'ai le temps. C'est-à-dire qu'on a les textes, mais on a aussi le son, l'image de ce qui se dit, etc. Les interactions, on voit tout. Être... Enfin, parce qu'on ne peut pas être à tous les endroits, dans tous les angles, etc. Mais enfin, on voit une bonne partie des choses. Si on sait un petit peu filmer, et si on anticipe un petit peu, c'est-à-dire si on connaît le rituel, si on sait ce qui va se passer à tel endroit, et donc si on était au bon endroit au bon moment. Et puis, ça permet aussi de tester l'espace public en question, c'est-à-dire ses euh, possibilités d'ouverture. Euh, s'il y a un règlement, règlement s'il y a des règles, etc., euh, c'est-à-dire, si les gens nous interdisent de filmer, ben là, on apprend beaucoup de choses sur euh, cet espace public, dans quelle mesure il est public ou non. Euh, c'est-à-dire, les espaces publics, ils sont, ils sont souvent euh, en partie restreints à euh, un ensemble de personnes données, euh, et donc on peut savoir jusqu'à jusqu les limites de cet espace public. Et puis, on, on apprend aussi à connaître les autorités qui les dirigent, parce que si elles nous disent non, eh ben on est obligé de, de discuter avec eux, etc. Euh, donc, on apprend encore des choses, et, et toujours sur les règles, qui, euh, qui, euh, qui régissent cet espace public. Alors maintenant, euh, je, vais parler, euh, donc je vais en dire un petit peu plus euh, aux, aux articles que j'avais distribués, euh, pour prendre un exemple particulier. Donc, On va laisser un petit peu tomber ces aspects euh, vidéo. Pour en venir à un, un exemple, Donc, euh, on va parler des, des réunions euh, nocturnes indigènes. Alors il y a deux types d'activités dans ces réunions nocturnes. Il y a des discussions sur des thèmes qui nécessitent le, qui nécessitent le savoir des anciens. Et puis il y a euh, des rituels chamaniques euh, au bénéfice des membres de la communauté. Alors celui qu'on va voir, ce sera un, une réunion où il y a des rituales chamaniques. Alors les participants ces réunions, c'est, euh, enfin, disons, les plus importants, c'est les soigneurs, les chamans, etc. Mais il y a aussi le capitaine, c'est-à-dire le chef de la communauté. Et puis euh, les autres hommes importants de la communauté. Euh, alors là on a une communauté multiethnique, donc on a des Yukunas, on a des Mirayens qui parlent des langues complètement différentes. Et puis euh, chez les Miranias, il euh, n'y a plus qu'un vieux qui parle sa langue, et les six, ne parlent plus de la langue Miranias. Euh, ils la comprennent juste. Euh, voilà. Et puis il y a les, les femmes et les jeunes enfants, euh, enfin les jeunes et les enfants qui n'ont euh, qui, qui euh, pas vraiment euh, d'importance dans, dans, dans les réunions en général, euh, surtout si c'est des réunions nocturnes. Alors dans les réunions. 10h quand même, les femmes, elles prennent de plus en plus la parole. Et même, elles ont de plus en plus de, de pouvoir, je dirais, avec les, les ragots, justement. Parce qu'elles prennent, disons, de l'importance politiquement, parce qu'elles peuvent se défendre, etc. Et ça crée beaucoup de problèmes aux, aux hommes, aux traditions, etc. Et alors, cette, cette, alors pour poursuivre là-dessus. Là euh, ça pose tellement de problèmes que la communauté elle est en train de s'éclater complètement parce que les, les, euh, les chamanes, ils n'acceptent plus qu'on leur parle comme, euh, comme à n'importe qui, qu on leur manque de respect dans les réunions, etc. Donc il y, y a des chamans qui, qui ont quitté la communauté uniquement pour ça, à force de se disputer dans les réunions, etc. Bon. Et alors, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les réunions, c'est des nouveaux espaces publics qui sont apparus dans les années 70 et euh, les, il y a deux types hein, c'est à dire les réunions de jour qui sont euh, finalement euh, euh, quasiment sans, sans besoin des chamans parce qu'on parle quasiment tout le temps d'espagnol on parle que des choses qui, vont, qui, qui, qui sont en rapport avec les blancs etc euh, c'est à dire euh, comment toucher de l'argent des blancs en gros et, euh, et alors les chamans comme ils ont pu ils n'ont plus tellement la parole euh, là-dedans. Euh, quand si on a vraiment besoin d'eux, on organise des réunions de nuit. C'est les réunions. Euh, enfin, c'est le type de réunion qu'on a avoir. Alors, il y a un ordre particulier euh, d'actes euh, dans les dans les réunions nocturnes. Donc, euh, ça se passe à des heures précises. Hein. Il y a un ordre, un ordre séquentiel euh, euh, précis. Donc à 6h, c'est l'arrivée des participants. Ensuite, à 6h30 du soir, il y a les repas bienvenus. 6h45, offre de, la, de coca et euh, partage des cigarettes. Euh, euh, vous pouvez poser bon, une question Oui. L'ordre, euh, je ne conteste pas, mais il est réglé. Euh, mais c'est l'horaire qui, qui m'intrigue. Ça pourrait être 6h35 le repas. Oui, non, là je mets l'heure particulière pour cette réunion. Ouais. Euh, bien sûr, ça peut varier, etc. Ouais, ouais, Ce qui Exactement. est important, c'est l'ordre. C'est important, Bon, c'est un exemple. Euh, Offre bon. de cigarettes, dernier préparatif avant les incantations. C'est-à-dire les chamans, ils préparent le... les éléments qu'ils ont. Ensuite, 7 7h10, incantation jusqu'à 9h. À 9h, il y a les paroles cérémonielles entre soigneurs. On va voir hein, tout ça. Euh, et à 9h10, il y a les déclarations en langue yukuna des, se des sensations ressenties euh, durant les incantations, c'est-à-dire que les, les, ch les chamans, pendant qu'ils prononcent leurs incantations qui sont assez longues, euh, au moment où ils vont nommer, euh, par exemple, certaines maladies. Eh bien, ils vont ressentir un signal, un influx nerveux qui va, qui va les, leur dire « Tiens, oui, il va y avoir un problème avec cette maladie, il va y avoir la grippe. » Et euh, ça, ça donc, euh, Et ensuite, ils vont nommer les différentes ethnies pour savoir qui va être touché par cette maladie. Donc tout ça, on va voir ça. Est-ce que le... je peux t'interrompre oui Quand as su, les paroles, c'est d'abord les tu dis que ce sont les chamans qui les profèrent. Paroles séréninières entre soigneurs. Les soigneurs et les chamans sont les mêmes ou bien ce sont des personnes différentes euh, Non, moi je dis soigneurs au niveau général, c'est-à-dire qu'il y a deux types de, de soigneurs, c'est-à-dire ceux qu'ils appellent Blur, c'est-à-dire qui peuvent, qui, qui soi-disant peuvent retirer les maladies du corps et voir les maladies dans le corps. Et il y a les de verre qui sont en gros guérisseurs, euh, qui sont euh, qui uniquement... Euh, prononcent des longues incantations, c'est des experts au niveau des incantations et au niveau des mythes aussi. Et euh, en, uniquement en prononçant ces incantations, ils sont censés faire ménage dans le corps, c'est-à-dire euh, tuer les maladies qui sont à l'intérieur du corps. Euh, donc en fait, ils distinguent deux types de chérimènes. Quand je les rassange, je, rassonge, je dis soigneurs. Euh, mais bon, euh, voilà. Donc en fait, c'est eux qui parlent. Qui... Voilà. Alors, alors, il y a des conditions récu récurrentes, donc je m'intéresse toujours à l'espace hein, en particulier. Euh, quelles sont les règles qui régissent cet espace Alors, il y a des règles générales qu'on retrouve dans toutes les assemblées, dans toutes les réunions, même ici. Hein, donc euh, et qu'il faut savoir, parce que, euh, disons, ensuite, quand il y a des règles particulières à leur propre... Euh, euh, sont assemblés de nuit, eh bien ça peut, ça peut se confronter, il peut y avoir des oppositions entre règles. Et donc, pour régler ce problème, il faut des nouvelles règles. Donc les règles générales, on les a, obligation d'annonce de la date, obligation de présence pour les adultes de la communauté, obligation de direction de l'assemblée, donc il faut un chef ou un modérateur, obligation d'annoncer les thèmes et finalités des discussions, obligation pour tous de comprendre les paroles dites en public. Et ça, ça implique s'il y a obligation, ça implique le droit aussi pour tous de comprendre ces paroles. Donc, chacun peut demander ah, :« J'ai euh, pas compris, il faut m'expliquer, etc. » Il faut me traduire. Euh, interdiction de perturber les discussions. Euh, droit de prendre la parole devant l'Assemblée, de, droit de divulguer les discussions en dehors de l'Assemblée. Donc ça, c'est vraiment une dimension euh, de l'espace public euh, intéressant qui n'y avait euh, pas du tout euh, avant ça. Avant ces, ces réunions, et droit d'expression critique à propos de l'assemblée. Alors toutes ces, toutes ces règles, euh, elles changent complètement par rapport au euh, type de contexte traditionnel, parce que dans les contextes domestiques, dans les visites, dans les lingas et dans les cérémonies, pour la plupart de ces règles, euh, c'est interdit. Tout ça. Euh, par exemple, l'obligation euh, d'annonce, il euh, n'y a pas à s'annoncer quand, quand, quand quelqu'un de la maisonnée arrive. Euh, chez, pour les visites, c'est pareil, obligation de présence, tout ça. Ça ne fonctionne pas dans les autres contextes. Euh, pour la plupart, pour la plupart de ces il y a juste dans les réunions, c'est très fort. Donc il y a vraiment euh, la, le fait que ce soit créé cet espace public, ça change complètement par rapport aux autres espaces traditionnels. Donc c'est vraiment un espace de transformation de la société. Alors, euh, tout ça, c'est dans les articles que j'ai distribués. Il euh, n'y a rien de nouveau là dans tout ce que je vais dire, tout ça c'est dans les articles. Alors, les règles particulières des réunions nocturnes. Alors, il y a l'obligation de mobiliser le savoir et les actes chamaniques des anciens. Alors ça c'est vraiment euh, très particulier aux, aux réunions de nuit. Dans les réunions euh, de jour, on ne fait pas appel aux anciens, on n'en a même pas besoin des anciens. C'est pour ça que euh, finalement on fait des réunions de nuit justement pour euh, quand on a besoin des rituels des anciens, là on fait une réunion de nuit. Et alors, euh, le problème c'est que le, le, normalement le savoir chamanique c'est secret. Donc comment est-ce qu'on peut faire des réunions nocturnes où on va mobiliser de, à limite, de force le savoir des anciens, des, des chamans, alors que traditionnellement ça a toujours été secret. Donc là, il y a un problème du fait de, de, de l'apparition de cet espace public. Et, euh, et donc, euh, donc, parce que les. les les, les chamans, ils sont réticents à, à, à, à donner leur savoir. Donc, ils vont, ils vont dire un petit peu leur savoir, mais dans certaines limites. Ils ne vont pas dire euh, trop de choses. Et alors, il y a aussi une autre obligation qui est, euh, qui est très importante, dans, qui est propre à ces réunions euh, nocturnes, c'est de traduire et d'expliquer les paroles chamaniques des anciens. Et euh, donc, quand on a ces deux types de règles-là, on est sûr qu'on a affaire à une réunion nocturne d'anciens, c'est-à-dire un manga c'est-à-dire une réunion où on mâche la coca pour parler rituel, pour faire de, de la divination, etc. Donc, c'est deux règles qui, qui, qui sont propres aux réunions nocturnes. Alors, le déroulement des réunions nocturnes, donc on a une structure, on a un enchaînement fondamental d'actes, le premier, bon, c'est l'arrivée des invités, ensuite on a les salutations entre chaque arrivant et tous les membres déjà présents on a les, des conversations informelles par petits groupes, alors ça c'est le début hein. euh, ensuite une offre générale de nourriture, ensuite offre générale de coca, alors ça tout ça j'en avais parlé un petit peu, sauf que là on a euh, on a aussi des choses facultatives euh, qui se passent, c'est à dire on a des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont facultatives des choses qui sont facultatives, c'est les plaisanteries, euh, mais, dans, euh, mais dans certaines situations, euh, les, les, les plaisanteries, elles ne sont pas autorisées. C'est-à-dire, quand il y a des choses importantes qui se font, euh, là, on ne plaisante pas. Euh, alors, donc c'est là que, que j'explique je, je, un petit peu tout ça. Donc il y a des variations qui sont permises, c'est-à-dire des, des moments où on a des interruptions pertinentes euh, qui peuvent être faites. Euh, et puis il y a des, euh, des variations qui sont interdites, donc des interruptions qui ne peuvent pas du tout être faites à certains moments, etc. Selon les types d'interruptions. Euh, donc tout ça, ça cadre un peu, euh, les, disons, les possibilités de l'espace public, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est autorisé, ce qui est non autorisé, dans le temps. Alors euh, bon, là tout ça, je vais euh, maintenant, je vais passer au film. Mais quand tu dis espace public, espace public nocturne, euh, oui, oui, oui, oui, oui, oui, dans, oui, oui, dans la Maloca. Oui, oui, oui, oui, oui. Alors maintenant, on va passer à la vidéo. Pour euh, voilà. voilà. C'est cigarette qu'il a dans, la, dans la règle. Oui, oui, c'est une cigarette. Oui. Je ne <coughs> <coughs> <coughs> C'est clairement de de la il formelle, un peu à part, tandis que l'autre est en train de... Alors là, par... C'est ne sais je ne sais sais No, dans oh, c'est plaisante aussi. Je suis oui Je suis venu à Je je ne là. là.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 là quand il y a une crise, alors voilà, maintenant c'est nous. Aujourd'hui, quand nous faisons des choses, nous mangeons beaucoup de nourriture. Alors, aujourd'hui, nous pouvons vivre. Mais quand nous vivons maintenant, ça des la halle. Il y a Il Il Non, il fait ça. appel à un qui, qui sait faire génie, pas forcément. C'est Yeah. Uh -huh. Donc il y a des miragas qui ne comprennent pas les boudins et les euh, mêmes qui ne comprennent même pas le miraga. Euh, donc il euh, y, y a le capitaine, c'est justement pour ça que c'est des espaces publics, c'est-à-dire qu'on euh, convoque dans ces réunions les, les chamanes hein, pour faire de la divination et une protection pour la communauté pour les mois à venir. Et euh, comme c'est des réunions qui sont des espaces publics, il y a une obligation de comprendre ce qui se passe. Et donc, un droit aussi de comprendre ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'ils euh, doivent forcément euh, traduire ou expliquer ou interpréter euh, ce qu'ont ce qu fait les chamans. Donc, les chamans, ils ont une déclaration qu'ils qu font tout le temps, c'est-à-dire un diagnostic après avoir fait avec leurs incantations ils doivent annoncer ce qu'ils ont ressenti et la divination euh, qu'ils qui, qui ont. Euh, qu'ils conna... bon, qu ont appris en faisant l'incantation, et euh, donc ils vont, ils vont déclarer ça, ils disent évidemment exactement euh, dans les limites de ce qu'ils veulent dire, et ensuite, alors après les Iraniens il y en a qui comprennent un peu l'Ukuna, bon, mais euh, comme c'est une réunion euh, publique, ils doivent publier tout ça, hein, c'est-à-dire faire comprendre au moins dans les grandes lignes à tout le monde. Donc c'est pour ça que le, le chef, de la communauté, il est obligé de, tra de traduire tout ça, d'expliquer tout ça aux gens, dans certaines limites, parce qu'il y a aussi des choses qu'il n'a pas envie d'expliquer, etc. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une, une, une assemblée qui a des règles. Hein, Donc, comme je disais tout à l'heure, les règles générales des assemblées, c'est de, de, de, qu'il y a une obligation pour tous de comprendre. Donc, il faut expliquer euh, le chamanisme qui est fait dans ces, dans ces réunions. Mais le problème, c'est que le chamanisme, normalement, c'est secret. Donc, euh, donc, il y a, il y a une, disons, une opposition entre, entre ces types de règles. D'un côté, il faut déclarer, c'est-à-dire, il faut annoncer à tout le monde publiquement. Et d'un autre côté, euh, les chamanes ne veulent pas tout déclarer, etc. Donc, euh, donc, ils sont entre les deux. Et en même temps, il y a... Euh, il y a une autre règle aussi qui est, qui est, très, qui est très importante, c'est une obligation de traduire, puisque, puisque le chamanisme, il y a beaucoup de gens qui comprennent bien et qui ne comprennent même pas la langue du Kuna, donc il faut traduire en espagnol. Voilà. Mais, pardon, ce qui me fait penser que euh, c'est espace public, ou espace public au pluriel, et espace aussi des publics, parce que, en, en l'occurrence, tu vois le fait que, que il y a une publication en espagnol, enfin une version euh, en mise en espagnol. C'est tout simplement parce que euh, il y a un public, un public et, enfin les participants ne sont, ils sont pas tous du euh... Voilà, donc c'est vraiment, ça fait partie de ces espaces modernes, parce que évidemment dans les contextes traditionnels, quand ils sont en famille, etc. Euh, ils n'ont euh, non, pas, pas à traduire. Mais là, pour pour, pour profondir sur, euh, oui. sur, euh, oui, sur non, oui. ce qu'on disait tout à l'heure à propos des griots, euh, les publics changent aussi. Euh, dans la ville de Mopti, apparemment, euh, les griots euh, s'invitent partout, alors qu'ils n'auraient qu pas pu le faire dans une... je ne sais pas, il y a 50 ans. Parce que les publics sont différents. Il euh, y, y, y a une transformation. Tu vois, c'est ça c'est un jeu de mots, mais... C'est euh... le fait que ces communautés... C'est une des communautés multiethniques. C'est un jeu espagnol, il tient... est, euh, est, est, est plurilingue. Oui, oui, oui. oui, oui. Et, et... Là, en l'occurrence, c'est un peu différent, mais... Euh, bon, donc, là, ils sont tous... parlent bah, tous bambarrains. Bon et, et si j'ai bien compris, la technique de divination, c'est en fait, euh, énumérer des problèmes... Et, Et voir ce qu'on ressent. Euh, oui, c'est ça, ça, ça. Oui, donc ça, j'en parle dans ces deux textes. Enfin, dans, surtout dans le deuxième. Oui, dans le deuxième, dans deuxième qui sert. Et euh, oui, j'ai écrit, euh, écrit aussi sur les incantations. Euh, donc, si, si vous cherchez dans ma qui est sur le site du Dacito, cette année, il y a un article qui est, socie, qui est, qui est sorti dans le journal de la Société des Américanistes, sur, justement, les incantations euh, les, les incantations de l'eau. Donc, euh, j'explique tout ça, comment ça marche. Et puis aussi, en 2010, il y a un article qui est, qui est publié euh, dans le Lesque, enfin, la revue du Lesque, qui s'appelle Atelier. Et euh, là aussi, je, je traite de, de, du chamanisme. Donc, j'explique aussi donc, encore plus ces aspects. -là. Bon, voilà. Alors, euh, oui, oui, oui. Et pour continuer sur la traduction, euh, donc le shaman parlera à Yukuna, etc. Enfin, le shaman parlera à mais euh, et Tu disais qu'il y a une confrontation entre deux principes. Et du coup, euh, c'est le capitaine qui prend ce rôle-là. Parce qu'il y a une confrontation, mais, et du non, coup, on est oui. obligé d'aller chercher le chef, quelque chose comme ça. Après, est ça que... Oui, c'est lui qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a été choisi comme interprète. Mais euh, les interprètes ils sont, euh, ils sont euh, souvent écrasés entre, les, entre, les, entre les, disons, les règles, les conventions, etc. D'un côté, euh, côté, ils n'ont pas le droit de dire certaines choses, mais de l'autre côté, il faut absolument qu'ils les disent. Donc c'est eux qui choisissent. Donc, euh, donc, justement, il faut que ce soit ce rôle social-là. Enfin, oui, oui, mais, du coup, ils oui, mais en même temps, donc, en même en temps les chamans' ne disent pas tout. Hein, ils disent exactement ce qu'ils ont ressenti. Disons la divination qu'ils projettent, mais pas vraiment comment ils ont fait, ils donnent aucun nom, les noms euh, chamaniques, etc. Ils ne les donnent pas, tout ça, ça reste secret. Donc il y a une petite partie qu'ils qui peuvent euh, publier, hein, c'est-à-dire euh, euh, dire au public, et puis il y a une autre, et puis euh, l'essentiel, euh, ils ne le disent pas, c'est-à-dire dans les diagnostics, il n'y a aucune parole chamanique qui sort, ils expliquent en gros juste ce est la divination qu'ils peuvent faire. Et euh, est oui. qui... non, pardon. non, non, non, mais et c'est qui qui choisit de se faire le est ce fameux traducteur Est-ce que c'est le, est -ce est le capitaine qui, qui se dira lui-même le traducteur ou est-ce que c'est la communauté qui a un consensus entre, je sais pas, des relations familiales, des relations, enfin, oui, c'est quoi qui détermine les choix euh, ça, Disons, ça change, euh, en fonction, disons, euh, là, dans cette situation-là, euh, le, le, le capitaine, donc, il comprenait Yukuna, etc. Donc, il était bien placé pour, pour, faire, pour assumer ce rôle. Si euh, souvent, le, le capitaine, c'est un Miraga, donc il aurait été incapable de faire ce travail. Euh, donc, mais en, en gros, c'est un, un accord qui est pris par l'ensemble de la communauté. Mais Qui est pragmatique. Oui, oui, oui, est oui, bien oui bien selon bien, les, est les capacités bien. de chacun. je peux remonter dire hein. euh, euh, ce que tu ce que tu il y a des choses secrètes qui ne sont pas énoncées, etc. On en revient à une discussion qu'on a souvent eue sur la gradation euh, entre ce qui, est vraiment, euh, ce, ce qui est vraiment secret et ce qui est vraiment public. C'est-à-dire que ce qui est, est quand même intéressant, c'est que la traduction en espagnol elle est destinée à ceux qui ne parlent pas yucuna, mais les yucunas parlent aussi l'espagnol. Oui, oui, oui. Donc, euh, ils ont eux deux versions, les autres n'en ont qu'une. Enfin, euh, il n'y a donc une excuse. Il y, a, il y a donc, euh, à un moment, oui, il, y a, il ne cesse d'y avoir des exclusions. C'est-à-dire que les publics, là, définissent aussi l'espace public. Tu euh, as plusieurs cercles. Euh, voilà. Non, c'est intéressant, mais je vais te dire, ça me fait penser au fait que c'est un truc qu'on ne peut pas lire dans ce, dans ce laboratoire. Euh, je, lis, je lis un auteur, non, je lis un, un des fondateurs de. Non, mais un auteur génial, 1932. Alan Gardiner, et, euh, qui est un grand égyptologue, euh, et qui euh, bon, voilà, a écrit un bouquin sur la théorie de la parole, 1932, donc c'est ma nouvelle référence, et il dit les, euh, le, les, les problèmes d'énonciation euh, et d'acte de parole, c'est comme ça qu'il parle, déjà en 1930, ce sont des problèmes sociologiques. <rire> Tu pourrais pas dire ça ici. Non mais c'est aussi les problèmes linguistiques, parce qu'à un moment donné tu traites de formes langagières, mais euh, et, et là là on le voit bien parce que tu là les images le démontrent en quelque sorte. Enfin, en quelque sorte. Donc c'est quand même intéressant. Et quand on peut avoir les images, bon, bien sûr oui. il faut rester dans certaines limites de ce qui est possible, etc. Oui, on parce que... mais euh, quand on peut en avoir... C'est un... ce, ce que... Surtout pour l'espace euh, public. Transformer... Oui, mais c'est aussi la raison pour laquelle quand nous, on parle d'ethnographie, euh, on, on, on parle de l'importance de l'ethnographie pour étudier euh, le phénomène énonciatif, ou un fait de langage, ou un, un acte de langage, mais c'est pas comme ça que... Euh, les linguistes ne font pas de l'ethnographie. Et dans l'ethnographie, tu as la dimension soci euh, sociologique. Donc, euh, c'est. Euh, tu, tu, tu vois où je veux en venir Bon, on ne dira pas ça, Hein un Mais il se coupe de tout un contexte. Non, parce que. Euh, euh, J'ai noté les choses et il y a des choses qui. Voilà comme si tu examinais dans une personne un petit d'os. Des... C'est-à-dire Il y a, il y a un petit f... d'os. Un... Tu vois, euh, nous sommes un espace public op oppositionnel. Un, un petit espace oppositionnel. <rire> non, non, non, non, mais... non euh... voilà, je m'excuse de... Voilà, bon, juste pour finir, euh, les intérêts de la méthodologie, c'est qu'on construit un corpus, donc on a des descriptions qui sont précises et on a on peut avoir un, aussi un contrôle des interprétations. Euh, par exemple moi quand je présentais ça euh, au Japon, il y avait euh, des Colombiens qui étaient là. Donc ils pouvaient écouter euh, ce qu'ils se disait en espagnol, ils comprenaient très bien, puis ils comprenaient aussi tout ce que ça tout ce que, euh, disons tout ce que ça implique, etc. Par exemple euh, quand il le mot torcidos », tolsidos c'est ça veut dire les coups tordus. Et ça, tout de suite, ça lui a rappelé plein de, plein de choses, etc. C'est un mot complètement colombien. Donc, les, les, les... attention à ceux qui vont faire des, des coups tordus, parce qu'eux, ils peuvent aller en prison, etc. Et ça, on retrouve, disons, ça, on, on, dès qu'on entend ce mot-là, on sait qu'on est en Colombie. Et donc, il y, y a un compte. Y a, donc là, déjà, quand je présente ce matériel, même si j'interprète, même, si même si je dis des choses, et ça sera encore plus fort. Euh, S'il y avait des, des Yukuna qui étaient là, ça m'est arrivé aussi de présenter des choses comme ça un Laetitia dans l'université de Laetitia, avec justement Mario, un hein, qui est là, euh, qui est dans le film, euh. Et donc, tu peux, on ne peut plus dire n'importe quoi. Parce qu'eux, ils voient exactement ce qu'on dit. Si on n'interpète pas trop, là, on est attention, on dit n'importe quoi, etc. Tout ça. Et là, donc un, on ne peut plus être uniquement dans l'émotion euh, autre chose, on peut tenir compte, tenir, euh, compte euh, de l'ordre récurrent des actes, hein, c'est-à-dire euh, euh, l'ordre séquentiel, c'est-à-dire comment les choses se déroulent. Là, euh, avec le, la, la vidéo, euh, on ne perd quasiment rien. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir, euh, alors que s'il fallait tout noter, etc., dans le vif de l'action, on ne peut pas, on peut pas, c'est difficile. Et euh, on peut aussi, euh, ça permet aussi d'anticiper euh, ce, ce qui peut arriver aussi, euh, c'est-à-dire qu'une fois qu'on qu tient en compte euh, qu'on qu a des, des, des ordres séquentiels et que ces ordres séquentiels, on, on les connaît, hein, après une fois qu'on va retourner dans ces régions, etc., on sait déjà ce qui va, ce qui va faire. Donc on peut faire de l'anticipation, et ça, à mon avis, en science, c'est intéressant. Euh... Oui de l'anticipation sur la communauté, mais je vois que tu as, euh, enfin, as une possibilité que je trouve très forte dans ton film, c'est de bouger. Donc de oui. aussi. Oui. On te voit, euh, donc, non seulement tu as la liberté de mouvement, mais en plus tu as donc du coup de, de, de la connaissance des euh, mouvements, de etc., choses. ce qui te permet vraiment d'aller. Euh... Alors là, j'ai fait plus des choix. Parce que je me suis centré sur les chamans du et euh, sur le capitaine du qui traduit. Par contre, le, le miragna euh, qui faisait son petit chamanisme, tout ça dans son coin, lui, euh, je l'ai complètement zappé. Pourquoi Pourquoi Parce que, euh, disons, le miragna, euh, en fait, euh, il ne va le dire à personne. Et ça, je savais, je savais, comment ça allait se passer, etc. Et euh, donc... Euh, donc, je l'ai un peu mis entre parenthèses, même si on le voit, etc. Donc, euh, au, moment, au moment où il parle en même temps, c'est-à-dire lui, il dit, il dit en espagnol, euh, ça, ça va, ça a été, euh, pas de problème. Lui, je l'ai zappé et je suis passé directement au, au capitaine, parce que lui, c'était lui que je voulais avoir pour sa traduction. Donc, il y a des choix qui sont faits, euh, la, la, disons, la caméra. C'est jamais, euh, jamais innocent. Euh, celui qui fait, celui qui j'ai toujours euh, obligé de faire oui, certains frères, choix, etc. En fonction, alors ces choix, ça se fait aussi en fonction de ces objectifs de recherche. Moi, je m'intéresse particulièrement à la langue du Kuna, aux pratiques ah, linguistiques du Kuna, le Kuna, le Kuna etc. Dans l'Irania, euh, je m'intéresse bien voilà. dans les projets de l'homme iranien. Mais tu as eu l'occasion aussi de... Oui, oui, bien sûr. Oui oui, oui, oui, bien sûr. Mais bon, pour les traduire, etc., bien. je fais un petit peu aussi... Donc, mais euh, je pas, le miragat, euh, je ne oui, peux pas, non, non. Je, on ne peut, peut pas faire trois, quatre langues. Mais tu as fait du fois, la même tu posais ta caméra, c'est ça Oui, voilà. Puis un an, en tu as une cérémonie avec différentes choses, tu sais très bien que tu vas, comment dire oui ces cheveux, les connaît on les gros connaît gros un petit peu à l'avance et oui. puis aussi on peut les argumenter ensuite c'est-à-dire quand on écrit par rapport à, à, à ce matériel on peut aussi argumenter dans la disons une méthode euh, disons de pour filmer sur le terrain etc pourquoi on a fait ces choix là pas de... tout ça ça peut s'argumenter voilà. alors oui choix euh, voilà, bon bah ça y est on a on a, on a plus de temps donc euh, voilà on peut définir les règles aussi. C'est ça qui est, que, que je voulais aussi dire, qui était intéressant, parce qu'après une fois qu'on a les règles, on connaît. Les. On peut en dire plus sur l'espace.